Bonjour à tous, donc aujourd'hui je voulais parler euh, brièvement du rosaire. Euh, donc le, le rosaire euh, est l'une des prières les plus puissantes euh, qui existent, c'est vraiment une arme de construction massive, comme on peut dire. Et euh, le ciel euh, demande de prier euh, le chapelet tous les jours, donc un chapelet c'est une demi-heure, on peut le fractionner en, en cinq euh, dizaines, donc euh, pour faciliter les, les choses. C'est mieux de faire le rosaire complet, donc de, de méditer les quatre types ou les trois types de, de mystères. en fait. Là, ça peut prendre entre une heure et demie et deux heures. Et euh, donc, euh, il vaut mieux prier le chapelet en famille, tous ensemble, parce que la prière commune a plus d'impact, de, plus d'efficacité. Quand on s'unit dans la prière, on est plus efficace. Et euh, à titre personnel, donc je rajoute euh, plusieurs prières après chaque dizaine, comme par exemple celle qui a été donnée euh, par Notre-Dame Fatima le 13 juillet 1917 au Mont Jésus. Euh, et je rajoute aussi euh, des prières euh, pour les âmes du Purgatoire et euh, en invocation à Saint-Michel Archange, l'ange gardien de la France. Euh, donc euh, les grâces, il euh, y a des grâces qui ont été signalées pour le rosaire, hein, c'est une révélation de la très sainte Vierge Marie à deux Dominicains, Saint Dominique et, et au bienheureux Alain de la Roche. Hein, donc là, il euh, y en a 15, euh, il s'agit essentiellement de, de grâces de protection, de, de sanctification, euh, euh, bien évidemment quand on prie les mystères, euh, on, du rosaire on, on s'infuse les fruits de, de l'esprit comme la paix, la joie, etc l'humilité, euh, toutes les vertus chrétiennes. Euh, je pense que le rosaire est vraiment euh, très, très adapté pour faire son salut d'une manière générale et il nous est promis une grande gloire au ciel pour les dévots euh, voilà entre, entre autres je, je vous laisserai regarder tout ça donc, euh, c'est dans ce document euh, qui est téléchargeable comme d'habitude euh, et à la fin je vous ai mis un lien euh, donc sur le site Gloria TV euh, pour prier avec la très sainte Vierge Marie en personne dans ce qu'elle appelle les cénacles, les cénacles d'amour donc je vous laisserai découvrir ça c'est vraiment euh, très intéressant euh, c'est vraiment euh, la, la, la Sainte Vierge est apparue dans des révélations privées, ça, ça se passait euh, je crois euh, du côté de Nantes, et donc euh, voilà, je vous laisserai découvrir tout ça.